Salut à tous, c'était Prévoyant. j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur les bâtons, les, les bâtons lumineux, excusez-moi, ou plutôt plus communément appelés les allume. donc si Technology, comme vous le voyez, on n'a pas besoin d'éclairage supplémentaire, on voir un peu ce qui est écrit, Snap Light Safety Lipstick. Donc là, on est sur du bâton lumineux jaune, efficace 30 minutes. Donc, comme vous le voyez, ça crache. Hein. On croirait presque que j'ai, vous euh, voyez, la, la, bande, euh, <rire> la bande jaune qu'il y a dans les Simpsons, dans le générique. Mais en tout cas, comme vous le voyez, on est plutôt sur quelque chose de plutôt efficace. Là, on est sur un putain de bâton de sa mère hein, qui casse la tronche <rire> parce que c'est putain d'efficace. Comme vous le voyez, ça fait même un petit peu plus fort, même si on est sur quelque chose voilà plutôt euh, comme ça, mais vous voyez, par rapport à l'éclairage d'une pièce, bon, évidemment, ce pas une lampe torche, vous êtes d'accord. Mais là, on est sur une solution très efficace. Donc, celui que j'ai ouvert, on est sur un sialume jaune qui tient, comme vous le voyez, 30 minutes ici. Mais vous en avez d'autres, donc ils peuvent se payer un peu plus cher, entre, on va dire, une marge entre 3 et 10 euros, ou même 15 euros, suivant les modèles, je crois. Mais là, vous en avez, par exemple, un rouge, euh, un orange, pardon, tient 12 heures, voilà, hein, dans le même style. Et vous en avez également des verres en 12 heures, et vous avez également des modèles qui tiennent, eux, euh, 8 heures. Donc voilà, typiquement, je voulais vous parler des sialumes en général, parce que c'est des technologies on se dit, ah oh, putain, super, ça vaut pas cher, ça vaut le coup et compagnie. Mais non, ne vous faites pas avoir acheté, kit à acheter des sialumes, achetez-en un ou deux, entre guillemets, chers, mais qui fonctionneront directement, qui seront dans des pochettes euh, individuelles, fermées, euh, et qui tiendront des années. Donc je vous conseille d'acheter ces choses là, directement sur leur site, ou alors vous pouvez trouver ça par exemple dans des magasins comme Au Vieux Campeur, ce genre de choses qui peuvent vous permettre d'acheter ce genre de bâton lumineux et d'avoir quelque chose de fonctionnel à 100%, de ne pas en avoir plein les mains et d'être niqué. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire, à partager la vidéo si ça vous plaît. Euh, également, il y a ma page Facebook où vous pouvez suivre mes vidéos. Également, il y aura des photos de temps en temps Il y a un petit peu de tout. Euh, bah sur ce, à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao